Bonjour tout le monde, c'est si Maddy. Bon, alors, je n'ose plus vous dire, euh, si, enfin, vous demander si vous allez bien ou pas, parce que avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment, vraiment difficile de, de ne pas déprimer ou de ne pas sombrer dans le désespoir, n'est-ce pas Au moment où je vous parle, eh bien, euh, les, les quatre territoires de l'Ukraine ont été annexés à la Russie. Alors, ça, c'est ce que j'avais sorti dans ma vidéo « Guerre ou P, hein j'avais vu qu'il y avait vraiment une volonté de la part de Vlad de faire la paix et qu'il y aurait des histoires de pourparler, voire de négociations, et qu'il y aurait une redistribution de territoire. Bon, bah écoutez, c'était avant le référendum, donc oui, bon, c'est bien sorti. Mais c'est vrai qu'en même temps en astrologie, j'ai toujours des aspects d'explosion, des aspects très très durs. Donc... On a d'un côté une volonté de paix, une volonté d'arrêter la guerre, donc du côté de l'Est, mais du, de l'autre côté, de notre côté à nous malheureusement, on a bien une volonté très nette de vouloir en découdre, ce que j'avais aussi sorti très souvent dans mes vidéos où je voyais un coup de semence. Bon, alors on en est là. Sinon, par rapport aux prévisions de septembre, un point rapide j'avais sorti dans je ne sais plus les dernières dix minutes de la vidéo dans ces eaux-là. Hein, vous irez regarder le fait que Donald allait avoir des gros gros problèmes. J'avais même parlé de cabale. Bon bah écoutez vous savez ce qui s'est passé puisque on lui reproche effectivement une évasion fiscale hein, donc il a des gros problèmes à ce à ce sujet-là. Et voilà donc c'était pas mal sorti. J'avais aussi parlé de personnes qui allaient manifester pour demander la réintégration des soignants. Ça aussi. Effectivement, ça s'est passé. Et donc, quoi d'autre Et oui, et aussi, euh, un projet politique aurait beaucoup de mal à passer, euh, qui ferait la division. Et on parle ici des retraites. Bon, alors, je vais essayer de faire aussi bien pour la vidéo sur octobre. Hein, voilà, c'est dit. Bah, ça ne sort pas toujours bien, vous savez. Hein, des jours, ça sort bien. Des jours, ça ne sort pas bien. Mais j'avoue que sur septembre, c'était pas mal. Donc, on va essayer de voir sur quoi il faut que je me concentre. quoique. que... J'avoue que euh, le sujet est assez facile à choisir, hein, puisqu'on est tous préoccupés par ce danger de coups de, coup de semonce. On va quand même regarder avec le tarot. Donc, je pense que je vais peut-être faire la vidéo que là-dessus, hein, parce que s'il nous déclare la guerre, euh, effectivement, le sujet de cette vidéo sera vite trouvé en ce qui concerne les prévisions pour octobre. Ah oui, au niveau astrologique, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Alors, attendez, j'ai noté des petites choses sur justement sur octobre. Alors, on a quand même... Cinq planètes qui sont rétrogrades, c'est beaucoup. Hein. On a Uranus, Neptune, Pluton, Saturne, Jupiter. Elles sont toutes rétrogrades, ces planètes-là. Alors, rétrogrades, ça veut dire qu'on a l'impression qu'elles qu reculent. Alors, en fait, c'est plutôt une illusion d'optique, mais enfin, peu importe. En astrologie, elles sont rétrogrades, donc elles, elles sont avec un petit R. Et donc, ça veut dire que les événements sont en suspens. Et étant donné qu'on a, a quand même cinq planètes qui sont très importantes, qui sont rétrogrades, on a des événements très importants qui sont en suspens. Et moi, je vois un gros danger d'explosion de gaz. Ça, c'est important, il fallait que je vous le dise. Ainsi qu'une brouille soudaine, des actes de violence. Et effectivement, euh, oui, bah, toujours les, les histoires d'événements de, de, inattendus en relation avec l'extérieur. Bon, je suis désolée, hein. c'est là, c'est là, voilà. Bon, et ils sont encore bien installés, hein, ces aspects-là. Donc, euh, des aspects pas sympas. Bon, allez, on va regarder... J'espère quand même que euh, vous avez pris vos précautions de votre côté depuis le temps que je vous dis qu'il faut faire attention depuis un an hein, avec les pénuries et tout. Alors là, on a quelqu'un qui n'est pas bien portant. Bon, ok. Si seulement ça pouvait être celui auquel je pense. En, en, enfin bref, dans notre pays, quoi. Voilà, on va éviter d'être trop euh, détaillé. Ah, il y en a un là. Qui va mettre en œuvre quelque chose alors manipulateur ou initiative, faut voir. Ah, oui, je voulais vous dire aussi, faites attention parce que j'ai encore mes abonnements qui rediminuent. Donc, je crois que YouTube aime bien jouer au yo-yo. Voilà ce que je dis, ne plaît pas. Je le dis, bon, bah écoutez, c'est comme ça. Hein. Donc, si vous voulez continuer à, à recevoir les notifications quand je sors des vidéos. Eh bien n'hésitez pas euh, à vous abonner. Alors attendez, je vais me remettre encore un peu de lumière, hein, parce qu'il fait sombre aujourd'hui. Euh, ils nous casse les pieds. Moi, je ne vais pas euh, diminuer l'électricité quand j'en ai besoin. Hein. Enfin bref. Ils peuvent le faire de leur côté. Quand je dis ils, c'est ceux au niveau de l'oligarchie, c'est ceux qui nous gouvernent. Hein. Je vois pas pourquoi on se gèlerait ou pourquoi on s'abîmerait les yeux à cause de leur politique euh, débile. Enfin bon, excusez-moi, j'ai je... tendance à dire ce que je pense. Hein. Bon, alors. Ouais, bon. Allez, on y va. Qu ce que... Eh ben écoutez, je le fais pas exprès comme d'habitude, comme je dis toujours, hein, Quand ça sort, ça sort, voilà. Bon, donc euh, Kata <rire> Kata ça va être le maître mot de ces derniers mois, je crois. Bon bah ben là, on a vraiment vraiment une initiative par rapport à une attaque. Hein. Donc euh, l'ours, il faut pas l'énerver, hein. Et là, je crois qu'il est vraiment énervé puisque il y a eu un référendum, il est les quatre, euh, comment dire, les quatre régions ont choisi. Voilà, d'être annexé à la, enfin bref, à la rurue, hein. Il faut respecter ça, point. Mais non, évidemment non. L'autre Caligula, il veut la guerre. L'autre euh, Ursula, elle veut la guerre. Euh, et nous, on va subir le prix de leur, enfin bref. Vous avez compris ce que le mot que je voulais, que je voulais dire, hein. Ouais, c'est mal parti. Bon, ok. Bon, donc c'est sur... vraiment sur ça qu'il faut que je me concentre. Donc on va regarder, hein. Est ce qui vous nous entraînez vraiment dans le... Bref, le CACA, voilà. Je Il n'y a pas d'autres mots pour dire ce qui nous attend, hein, franchement. Bon, alors là, il y a des changements. Là, il y a des nouvelles. Il y a quelque chose qui arrive. Attendez, le soleil. Et il y a quelque chose que l'on célèbre, un hein, vœu réalisé. Ouais, mais lequel Quel est-il Parce que si c'est la guerre, euh, c'est pas cool. Hein. Alors... Bon, ça, c'est l'union, en fait. Ah, OK. Ah, c'est la carte du mariage. Bon, ça, c'est l'annexion des pays. OK. Là, je vais toujours un petit peu en arrière, moi. C'est comme ça. Hein. Il faut le temps de, de, de comment dire, de, de bien m'accrocher euh, aux problèmes euh, que j'évoque. Voilà. Donc, de bien me connecter, en fait, comme on dit. Donc, oui, c'est bien le succès veut réaliser succès et réunion de certains pays. C'est exact. Bon, là, on va considérer qu'on est du côté de Vlad, je pense. ou là, effectivement, il a réussi à ce qu'il voulait. un hein, Changement, réussi. Et avec les histoires de... Donc, euh, ça, c'est les, les nouvelles des histoires de référendum, très certainement. Bon, référendum, réussi. OK. Alors, qu'est-ce qui va se passer par la suite Ici, on a un idéal qui est en route. On a un voleur et on a... Alors là, ça peut être un manipulateur. Ben, je me demande si c'est pas Zélie, hein. vous savez qui c'est Zélie, hein. vous savez que euh, dans le, le collège là où mes enfants vont, ma fille m'a, ma fille dit qu'il y avait des posters de Zélie, je lui ai dit bon où est-ce qu'ils sont, si <rire> je peux les taguer un peu n'est-ce pas, je vais pas m'en priver, hein. étant donné que je vais au, au collège comme vous le savez tous les jours pour, euh, pour soutenir les, les enfants dans, dans leurs devoirs, là, hein. vous savez bien maintenant hein, si vous me suivez. Eh bien, si je trouve un petit poster de Zélie dans le coin, ni vu ni connu, hop, je sors mon marqueur. Bon, OK. c'est juste pour vous faire sourire un petit peu. Mais je, vraiment, je vais lui demander où est-ce qu'ils sont, ces posters. Et je vais voir si je peux pas faire un petit peu... Euh... <rire> jouer un peu le mauvais esprit. Bon, OK. Allez, je referme la parenthèse. Mais bon, en tout cas, c'est à lui que ça fait penser, là. Manipulateur euh, malhonnête. Alors, faux idéal, en fait. Hein. Ouais, ça peut être lui. Je vois pas que ce soit Vlad, moi. Je ne le sens pas comme ça. Ça peut être aussi l'Europe, hein, pff, pff, peu importe. Hein. Bon, qu'est-ce qui va se passer Alors, est-ce qu'on va avoir des gros ennuis Mais enfin, la coupe avait l'air d'être, euh, effectivement, partie vers ça. Ouais, bah, écoutez, euh, bof, hein. Alors, bon, là, il y a des histoires de contrats, alors plutôt des questions financières. Ici, effectivement, c'est les voyages, l'avion, les choses dans le ciel. Mais il y a quelque chose qui s'arrête. Ah, donc... Euh, et ça me fait penser que les choses pourraient être prêtes à envoyer, être envoyées, pardon, être envoyées, mais qu'il y a quand même une attente. Hein, comme si on attendait vraiment le hoquet okay pour appuyer sur le bouton. Alors, je parle pas de, de guerre nucléaire, je vous ai, je vous ai déjà dit qu'à mon avis, il n'y aurait pas. Mais par contre, moi, dans les précédents tirages, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais toujours évoqué un coup de semence avec éventuellement euh, un immeuble détruit. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Bah parce qu'au niveau du temps, vous savez, en voyance c'est toujours difficile, hein. Et j'avais toujours l'impression quand même qu'il y aurait effectivement un, un gros danger sur la France. Euh, et une explosion possible en relation avec un missile ou ce genre de choses. Ouais, ça c'est le danger. C'est vrai, c'est vrai. Et alors, je laisse de dénier quand même, c'est une histoire de contrat. Non, je ne sais pas pourquoi ça vient là. On va regarder. Donc il n'est pas exclu que, que Vlad nous envoie un coup de semence. Moi, ouais, bon là, il y a une surprise. Ouais Non, mais vous voyez, ça c'est vraiment moi pour moi, c'est l'Europe là. Ils veulent pas voir la réalité, ou alors ils veulent pas, ou ils ont pas envie, enfin que sais-je. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est que là, vous voyez, les yeux bandés ont fait n'importe quoi. Alors, il y a quand même des choses qui sont pas encore décidées pour l'instant, c'est vraiment des menaces. Mais vous voyez qu'on attend encore, avant de mettre vraiment les choses en route, et d'appuyer sur le, le bouton au niveau des missiles. Je pense que c'est les missiles, hein, je ne pense pas ce que ça peut être d'autres. Enfin, je ne suis pas très experte au niveau de la guerre, des questions d'armement. Mais enfin, c'est des choses que l'on envoie dans l'air, ok Bon, on va dire ça comme ça. Après, les spécialistes euh, iront euh, iront me corriger. D'ailleurs, regardez en dessous quest ce qu'on a, on a les moutons. Hein <rire> Donc euh, voilà, les gens qui ne peut voient pas peut-être vraiment ce qui se passe, j'ai toujours l'impression... Euh, c'est marrant parce que là, il y a quand même un truc financier qui arrive comme un chou sur la soupe ici. Alors, a, ça, c'est vraiment la carte des finances. Donc, on a quelque chose d'inattendu par rapport aux finances et en même temps, on a quelque chose qui est en attente par rapport à des choses que l'on va envoyer dans le ciel. Hein, je pense que comme ça, c'est plus clair si je vous dis ça comme ça. Puis après, ne vous inquiétez pas, j'irai vous faire euh, avec d'autres cartes pour avoir plus de détails éventuellement. Bon bah ben là c'est vraiment euh, des. Ouais, il va y avoir des réunions, des choses comme ça au niveau des finances. Hein. Alors, est-ce que c'est pour financer une éventuelle guerre bien C'est bien possible, hein, parce que tout ça, ça coûte cher. En tout cas, il y a un côté financier ici. On cherche euh, à avoir euh, alors un contrat, enfin, il y a quelque chose comme ça. Parce que l'as de denier, normalement, c'est ça. Hein. Bon, ici, qu'est-ce qu'on a Ouais, bah ben, écoutez, euh, le chevalier d'épée, on fonce, hein on fonce, hein, on réfléchit pas, on y va. Ouais, bon, ça, c'est pas bon. Et là Alors là, il y a une récolte de quelque chose. Ok. Qu'est-ce que ça vient faire, là Donc, on fonce. Et alors Ouais, alors le roi de bâton. Et oh, pardon et euh, le, la femme, ici. Le roi de bâton et une femme. Ça, ça peut être Ursula. Hein, femme euh, riche, euh, voilà. Euh, Riche, euh, que dire, prospérité matérielle, euh, renommée, euh, satisfaction, poste important. Enfin, moi, ça, ça peut être elle. Mais là, il y a un autre homme. Enfin, il y a un autre... Un, un homme, pardon, ce pas un autre homme, un homme. Alors, qui c'est celui-là Est-ce que c'est Vlad Je de voir un peu ce qui se passe entre les deux personnages. Alors, lui, il a satisfaction... Ah, bah oui, c'est elle. Hein. Regardez. Là, on a le roi de coupe. Bon, bah, ça, c'est à mon avis Zélie, hein, qui sort en homme faible, manipulé ou manipulateur. Enfin, peu importe. De toute façon, il est les deux. Bon, ça, c'est Ursula et ça, c'est Zélie. Et donc là, on a euh, Vlad, qui pour l'instant a réussi à regrouper ce qu'il voulait, hein, au niveau de l'annexion des, des quatre régions. Je ne vais pas vous refaire le détail. Hein. Ça, ça, vous irez voir. Vous savez déjà sans doute. Ok. Donc, on a bien deux camps en présence. Alors, ici, on a un voleur et là, l'as de bâton. Ouais, bah, il y a des choses qui vont effectivement, qui vont vraiment, vraiment commencer, effectivement, ouais. Et là, en fait, c'est toujours les questions de... On considère qu'il a volé un petit peu ses, les, les quatre régions, euh, même s'il y a un référendum. Enfin, il apparaît comme un voleur, vous voyez, il prend ce que ce qui ne lui est pas dû. C'est pas moi qui le dis, hein. c'est euh, la propa qui va être faite en ce sens. Hein. On se comprend bien, j'espère. Hein. Et là, bah, on prend le, le bâton, effectivement. Donc l'énergie. L'énergie, c'est, ça peut être des choses euh, effectivement explosives. Ouais, ouais. C'est pas bon tout ça. C'est pas bon du tout, même. Hein. Le monde, ben bah, écoutez, euh, voilà. Et là, le soutien. Donc le monde, ça risque effectivement de, de s'élargir, ce conflit. Et là, euh, les amoureux, c'est bien euh, le fameux couple Zélie-Ursula, hein, entre autres. Hein. Enfin bon, on a bien ici un soutien. Donc on peut y voir, si vous voulez, également euh, l'Europe qui soutient euh, Zélie. Enfin, bon, même si c'est une femme et un homme, c'est pas important. Hein. Là, c'est la question d'alliance, ou de soutien. Donc euh, on, va pas nous notre avis, hein. on ne va pas nous demander notre avis. On ne va pas nous demander notre avis. Les peuples n'ont pas du tout envie de la guerre, mais l'Europe a très envie d'en découdre. Bon, ok. Bon, ben bah, oui, c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'effectivement, euh, les choses peuvent vraiment se déclencher. Ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'on avait Mars. Mars, très très important, qui va stationner dans, euh, dans le domaine de l'étranger. Alors c'est quoi Mars en neuf Ben, en gémeaux, c'est tout simplement la guerre, oui. Et il y a une rétrogradation de Mars à la fin d'octobre, tout à la fin d'octobre. Euh, donc moi, je verrai le danger, vraiment, vers la fin d'octobre. Voilà, bon. On va regarder ce qui va sortir euh, avec le Dixit. Alors, pareil, hein. je, vais, je vais prendre tous les tas. Alors, pour octobre. Pour octobre. On va regarder. Voilà. Alors, la coupe. On a... Euh, tiens, ça sort pas mal, hein. on a effectivement, alors ça, ça peut être l'Europe, hein, l'Union Européenne, enfin bref, vous voyez, l'Assemblée de, de différents pays, on a toujours des reptiliens dedans, hein. bon, et là, eh bien, des pour parler, ou en tout cas, des, des discussions, savoir qu'est-ce qu'on fait, hein, puisque vous avez ici vraiment des colombes et un soldat Enfin, la carte parle d'elle-même hein. donc en fait si en fait on n'a pas envie de faire la guerre quand même hein. donc moi je dirais bien qu'il y a vraiment il va y avoir des, des discussions entre différents pays savoir qu'est ce qu'on fait et parmi ces pays il y en a pour moi certainement qui seront pour la paix bon ok bah, il faudrait espérer parce que euh... il, faut, il faut espérer quand même que parmi euh, tous les fous que l'on a euh, qui sont dans, dans ceux qui nous gouvernent il y en a quand même Certains dans, dans, dans les autres pays, hein, qui fassent preuve d'un peu plus d'intelligence ou hein, de sagesse. Bon, OK. Alors, je pense surtout à des pays comme la Hongrie, moi, hein, ou euh, la Pologne, ou l'Espagne, ou l'Italie, évidemment, qui commencent à critiquer ouvertement la politique européenne. Donc, c'est ces pays-là qui peuvent avoir envie de, justement, de faire entendre leur voix pour un non, un non à la guerre. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a On a des choses qui se mettent en route. Alors, ça peut être des gens qui partent. Ah, on a les, les histoires d'avions. Hein. Ok. Donc, on a des choses dans le ciel. On a une menace. Alors, une menace avec une table vide. Je dis, hein, les pénuries, euh, on sait bien que c'est quand même organisé, mais enfin, bon... Elles sont, elles sont là, à mon avis, elles apparaissent ici. Donc prudence, prudence à ce niveau-là. Ici, on a le chaos. Alors, les baleines dans le ciel et les oiseaux dans la mer, c'est bien, effectivement. Des choses qui remuent, des choses qui sont sans dessus-dessous. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un chaos. Les choses ne sont pas à leur place. Et c'est aussi un peu du n'importe quoi. <rire> on fait les choses en dépit du bon sens, là, ok Ici, on a une trahison, hein, le chat noir. Et là, bah, on a des gens. Je sais, pour moi, c'est l'oligarchie. Vous hein, voyez, là Qui s'amuse, euh, qui festoie. Il euh, y a des cocktails. Enfin, bref. Pour moi, ça, c'est l'oligarchie. OK. Donc, en fait, on a des cartes un peu euh, sur tous les sujets. Alors, c'est amusant quand même que je les ai sorties comme ça. Euh, parce que on peut les prendre éventuellement deux à deux. Hein, par exemple, ici et là. Des gens qui déjà préparent leur départ par rapport au chaos à venir. Puis alors, vous savez qu'il y a beaucoup d'histoires de baleines échouées. Enfin, j'en parle pas parce que moi, ça me, euh, comment dire, ça me touche particulièrement hein, quand je vois des animaux. Enfin, bon, je pense que vous aussi. Hein, les baleines échouées, les dauphins, etc. Enfin, il y a beaucoup de disparitions de, d'espèces. Hein. Je sais qu'il y a une année, il y avait 300 baleines échouées. Je me souviens plus quand est-ce que c'était. Ça, c'est aussi un signe que les choses vont très très mal et c'est vraiment enfin, c'est vraiment des signes auxquels il faut faire attention et dont on ne parle pas dans la presse ou pas beaucoup et ça me fait penser à ça moi alors pourquoi je vous dis ça parce que ça fait penser à des choses au niveau de la mer donc il y a des choses au niveau de la mer il va falloir regarder on peut avoir là aussi encore des histoires de baleines échouées justement qu'on a une baleine ici ou alors vous savez c'est avec ces histoires de Nord Stream je vous ai fait un petit tirage avec le pendule dessus d'ailleurs que je vais poster euh, il peut y avoir des, des conséquences au niveau de la mer euh, et même au niveau de l'air enfin, je ne sais pas pourquoi, je vois les deux moi hein? donc euh, des, vraiment des influences très néfastes sur euh, sur les animaux et sur l'eau, voilà c'est à ça que ça fait penser, bon, entre autres mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les cas, le chaos et qui va provoquer je pense aussi là là encore, euh, le, la migration le départ de beaucoup de gens Pardon, de beaucoup de gens. Excusez-moi, j'ai un petit peu mal aujourd'hui. Bon, j'ai été chez euh, le dentiste et du coup, j'ai du mal à parler. Alors, ok. Donc ça, quand on prend ces cartes de à 2 elle me donne des informations qui peuvent être intéressantes. Donc, où à venir et départ, que je vous ai dit déjà depuis longtemps, hein, des gens qui migrent. Alors, ça peut être aussi des gens qui, euh, qui fuient euh, Lucre, mais euh, je crois pas. J'ai pas l'impression. Ah, puis elle l'entendre, je n'avais pas vu en dessous. Il y a des histoires de... Vous voyez Il y a des mauvais, là, qui regardent. Des histoires d'observation. Ouais. Non, pour moi, c'est plutôt les gens. Et ici, alors, trahison dans l'espace. Donc là, on va regarder, parce que ça, ça peut être des trucs aériens, justement. Et là, bah, encore une fois, l'oligarchie qui fait ce Alors que nous... Bah, je dis nous, hein, parce qu'à mon avis, c'est nous, là, qui devons défendre un petit peu euh, tout ce qui est du pouvoir d'achat, hein, tout ce qui est nourriture. Voilà, bien surveillé à ce niveau-là Bon, ok Alors tout ça c'est pour octobre, enfin j'ai essayé de cibler Mais enfin comme vous le savez, euh, c'est pas évident hein, Au niveau du temps, mais enfin bon je, me, je fais du mieux que je peux Alors on va regarder, on va mettre une carte Sur, euh, sur chaque, on va On va mettre 4 Tu vas voir ce que ça sort, ce qui sort <rire> Bon, ok Qu'est-ce qu'on a ici On a euh, Alors je connais pas cette carte-là je ne connais pas cette carte là, mais on a quelqu'un qui est en colère du fait d'une un, espèce de monstre là qui vient l'embêter. Le, bon, donc j'ai envie de dire que moi ici, ça peut être la réaction populaire. Hein. Ouais, ok. Et là, ah ouais, bah écoutez, oui. Là on a le, je dans quel sens, je jamais dans quel sens. Là on a vraiment, là, vraiment, vraiment les, les histoires de, de baisse du pouvoir d'achat qui continue ici. Ouais, ça ressort. Bon, donc sur octobre, attendez-vous encore à ce qu'il y ait l'inflation qui continue. Mais ça, je l'ai ressorti aussi. J'avais dit que l'inflation elle est, elle continue encore à grimper. Hein. Donc ça, je l'ai ici, d'une part. Et ça peut être aussi en relation avec la grogne populaire. Hein. Ouais. Et de, aussi le fait que les gens migre. D'accord. Alors, la grande populaire, ça peut être aussi des manifestations, évidemment. J'exclus pas euh, le fait que les gens aillent dans la rue pour protester. Alors, par rapport à leur pouvoir d'achat, par rapport au chaos, parce que ça devient de plus en plus difficile de vivre, et puis aussi euh, pour les histoires de guerre. Bon, ok. Bah tiens, en parlant de guerre, qu'est-ce que je sors La guerre. <rire> ouais, bien. Alors ça, c'est à mon avis, c'est Zélie qui s'en va en guerre. Ça, on peut y voir, vous savez, euh, le Kremlin. Enfin, je sais pas, c'est un grand bâtiment. Ça me fait penser un peu à ça. D'ailleurs, il a dit qu'il voulait absolument reconquérir les les régions euh, annexées. Ouais. Alors, c'est des cartes à jouer. Hein, donc euh, tout ça, ça fait penser aussi que c'est pas très sérieux. Hein, les cartes à jouer. Donc c'est du pipeau un peu. C'est c'est un peu ça. Mais euh, oui, il y a bien euh, des choses qui euh, qui vont continuer. Et là, on a plutôt les histoires de restrictions, avec tout, tout, toujours un film qu'on nous, qu nous déroule. Bon, ok, alors ce que je vois, moi, c'est plusieurs choses, en fait. La grogne populaire par rapport à une baisse de pouvoir d'achat, ou les prix qu'augmentent, hein, c'est pareil. Du chaos qui emmène beaucoup de, de personnes à partir, à émigrer. L'oligarchie qui continue comme si tout allait bien. Et qui continue à soutenir également celui-là, la Zélie, vous savez qui c'est, qui s'en va en guerre contre euh, euh, Vlad, très certainement. Et nous qui devons aussi faire attention à ce que nos placards ne restent pas vides. Vous voyez ici que la table, il n'y a rien dessus. Hein? Bon, puis les placards, ils ont l'air d'être vides. Donc attention. Ici, on a bien des choses aériennes, avec une espèce de reptilien dedans, vous voyez. Alors, il perd des morceaux, hein. Donc déjà, je dirais bien qu'au niveau de notre euh, armement ou de ce que nous on a, parce que ça c'est les reptiliens. Hein. Alors quand je dis nous, je parle évidemment de, de l'Occident. Hein. Euh, je dirais bien qu'ils sont, ne sont peut-être pas si bien outillés que ça. Et là, il y a quelqu'un qui les regarde. Ok. Donc il y a un espèce de contrôle extérieur. Bon, on va regarder ce que ça donne. Et nous, ben bah, nous, attention, parce que nous, euh, pourquoi est-ce qu'ils veulent absolument nous déclencher un conflit c'est pour ça, hein. je pense que ça, vous avez compris. Hein. C'est pour, en fait, euh, mettre les gens, voilà, prisonniers et avec un boulet. Hein, vous savez bien que les guerres, ça appauvrit les populations. Euh, et puis, euh, ça permet, évidemment, de mettre la population sous contrôle. Bon, ça, vous le savez. Mais je reconfirme. Je reconfirme que c'est pour ça aussi qu'ils veulent absolument nous déclencher un truc. Hein. Bon, on connaît leur plan. Alors, au niveau de la trahison, ici, aérienne. Ben, j j bien envie de dire que oui, il va y avoir, euh, vraiment, vraiment, avec cette carte-là, une escalade. Bon, une escalade, ok. Alors, pareil, hein, si ça se trouve, ce ne sera pas octobre, ce sera novembre. Hein, donc, vous me pardonnerez si j'arrive pas à, à, à sortir la bonne période. En fait, moi, je verrais bien ça, vraiment, entre octobre, novembre, décembre. Hein, Parce que je vous ai dit, hein, la rétrogradation de mars, elle est plutôt fin octobre. Et c'est là où il va vraiment falloir faire attention. Bon. Donc, euh, on va dire, euh, dire l'automne, d'accord Alors, ici, alors ça, c'est le pan. Donc, c'est aussi un peu... Euh, c'est un peu la poudre aux yeux. Alors, je sais bien que c'est le pan, mais ça fait penser à des yeux. Et la pan, on fait le, la roue pour impressionner. Hein Donc, la poudre aux yeux pour impressionner. Donc, il y a des choses aussi pour faire peur, très certainement. Ici... Il y a tout qui vole tout qui vole dans les airs, notamment au niveau des lois. Alors ça, ça peut être les traités, donc les lois, donc tout ça, ça va. Ouais, alors vous savez, ça fait penser aussi à, aux accords européens. Moi, Je vous dis, je sais pas pourquoi, j'ai toujours le sentiment qu'il y a des pays qui ne voudront pas suivre, euh, par exemple, la Ursula, dans le conflit. Je ne sais pas pourquoi, je sens un désengagement. Et c'est un peu ça que je ressens au vu de cette carte. Voilà, c'est un peu ça. Je ne vais pas trop vous dire pourquoi, c'est euh, un peu ça. Alors, ici, on a un cœur. On va regarder ce que c'est. C'est une belle carte, ça, normalement. C'est un peu la carte de la sincérité, hein, de, de l'idéal. Enfin, avec Zélie, pas vraiment, euh, <rire> ça ne va pas vraiment ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a ici on a les histoires euh, d'électricité, éventuellement, mais c'est aussi des gens qui apportent de la lumière. Bon, ouais, je vous dis, moi, je pense qu'il y a des gens, vraiment, euh, au niveau de l'Europe, qui vont euh, envoyer valser, voilà, c'est ça, en fait, qui vont envoyer valser un peu tous les accords. C'est pour ça qu'il y a des livres qui volent, euh, européens, et qui vont vouloir un petit peu faire la lumière sur, euh, euh, sur tout ce qui est en train de se passer, d'une part et d'autre part. Ça, ça me vient de me venir en tête, c'est qu'il y a des gens qui vont absolument refuser de suivre les sanctions contre la ruru, hein, notamment tout ce qui est approvisionnement en gaz. Il y en a qui vont dire non. Un peu, un peu comme euh, c'est l'Espagne hein, qui avait refusé, et puis je crois qu'il y, y a la Hongrie aussi. Mais je ne serais pas étonné qu'il y a encore d'autres pays qui disent euh, non, on suit pas. Parce que, vous voyez, parce qu'il y a vraiment les questions énergétiques là, en même temps. Donc il y en a qui vont refuser. De, de, de continuer à, à creuser euh, leur tombe, en fait, c'est ça. Parce que sans énergie, le pays, il s'arrête. Sans énergie, le pays ou un pays s'arrête. Il ne peut plus produire, il ne peut plus rien faire. Donc c'est euh, c'est la mort du pays, quoi, soyons clairs, hein, ce qu'est de le dire. Donc là, moi, je pense vraiment qu'il y a des pays qui vont euh, qui, qui vont dire non, on ne marche plus. Pour des questions de, de paix et pour des questions d'énergie. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a, la grâce Ah, bah vraiment, ça, c'est deux belles cartes. La grâce, donc, ça fait penser aussi à une protection dans un danger, ici. Vous voyez que, normalement, la danseuse devrait tomber dans l'eau. Mais on a vraiment l'impression... <rire> pardon. Qu'elle va réussir à marcher sur l'eau. Alors, est-ce que c'est un miracle, ici il ah, faut espérer, hein. Il faut espérer qu'il qu y en ait certains qui arrêtent cette folie. Mais moi, je vous dis, on n'est pas à l'abri d'un coup de semence, hein c'est euh, je sais que Margot j'aime bien Margot que je salue ici mais enfin je crois qu'elle regarde pas trop les vidéos d'autres personnes hein. enfin bref pas grave euh, je crois que aussi elle parlait un coup de semence ah, bon moi je suis complètement d'accord puis en plus c'est vrai que je, je ressors aussi depuis des mois qu'il va y avoir un coup de semence donc on est tous toutes plus ou moins d'accord ou savoir qu'il va y avoir un moment donné où l'ours il va devoir euh, réagir et je, et je crois que c'est ça que que je vois ici mais on devrait pas aller jusque à l'inévitable vous voyez ce que je veux dire voilà. Donc là, il y a des gens qui vont se dépêcher aussi de trouver des solutions pour pallier au manque d'énergie, très certainement, ici, ou pour remettre les machines en route. Hein. Vous savez que l'Allemagne est dans le... <rire> dans le caca, on va le dire. Il hein. bon. euh, y, y a quand même des voix qui commencent... Des gens ou des voix qui commencent à s'élever. Parce que, euh, bon, voilà. Euh, les, les petits commerçants, tout ça, hein. enfin bref, ils commencent à voir qu'il y a des gros problèmes qui arrivent. Hein. Puis les industries aussi, les grosses industries. Alors... Alors là, c'est amusant parce que c'est une fuite. C'est une fuite dans les airs. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc On voit les choses vues de haut. On peut lâcher du lest aussi, ça peut dire ça. Hein. Lâcher du lest. Donc lâcher du lest, ça voudrait dire effectivement un allègement dans la situation. Bien. On va regarder si ces choses peuvent se calmer. Donc, on va essayer de voir si c'est ça. La corne d'abondance, ouais, il va y avoir vraiment des questions de nourriture. Euh, je pense vraiment qu'il y, y a des pays qui vont faire marche arrière pour justement, pour éviter de tomber dans la pauvreté. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Alors, quel pays exactement Ouais, parce que sinon, on va se faire manger. Bon, alors, on va essayer de poser la question autrement. C'est, est-ce qu'on va effectivement avoir un coup de semence les cartes me disent que oui, qu'il va y avoir des choses dans l'air. Mais les cartes me disent aussi qu'il y a des gens qui vont essayer d'arrêter les choses euh, et qui vont se désengager du conflit. Donc, est-ce qu'on va avoir un coup de semence, donc sur octobre, hein, de la part de Vlad On va voir si ça sort. Alors, on a les questions de protection de spiritualité, de lumière dans les ténèbres, ce qui est bien, et... Pareil, c'est comme un miracle. Hein, j'ai l'impression que les choses n'iront pas aussi loin. Hum. On va quand même regarder. Ouais, c'est marrant, je sors que des belles cartes. Moi, hein. <rire> C'est bien remarqué, hein. C'est pas si souvent. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va être arrêté juste à temps. Donc, on va revenir sur cette carte-là. Bon, ça, pour moi, c'est les questions de croissance qui veulent absolument continuer. moi, ouais, ben je vous dis, on va éviter le, on va éviter le pire. Il hein. y a vraiment, vraiment des gens qui vont, qui vont dire, euh, non, non, nous, on veut continuer à croître. Ça, c'est la croissance. Hein. Et qui vont vraiment, vous euh, voyez, casser le mur, donc euh, abattre une barrière. Et pour moi, c'est un mur de pouvoir qui est détruit, ça. Hein. Moi, il y, y a des gens qui ne vont pas être d'accord, hein. Ouais. Mais il va y avoir des choses dans l'air. Et là, par contre, j'ai du mal à le sortir. Ouais, donc ça, c'est ça c'est diabolique, tout ça. On est d'accord. Ah, ils vont nous mettre un truc en route. Ils vont nous mettre un truc en route. Mais je crois que ça sera arrêté avant... Ouais. Avant d'aller plus loin. Il y a bien des choses dans les airs. Hein. Oui, puis avec le soleil. Bon, OK. Il y a bien des choses dans les airs avec le soleil. Donc, euh, le soleil, c'est l'énergie, c'est le feu. Donc, oui. Mais j'ai quand même bon espoir que les choses... Euh, que les choses s'arrêtent. Alors là, on fait cavalier seul. Ouais, non, mais il va y avoir des trucs qui vont être effectivement détruits, là. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a des choses qui sont cassées. Alors là, c'est une cité. Un peu difficile à voir parce qu'il y a de la lumière. Sur la carte, hein. Là, vous voyez qu'il y a comme des espèces de gravats et des choses qui sont cassées. Vous voyez Et dans une cité. Donc moi, je, je, au vu des cartes, je dirais bien qu'il va y avoir un truc... Qui va être détruit, donc destruction, euh, du fait de quelque chose dans l'air, mais ça va rester euh, quelque part ciblé. Ouais, j'ai l'impression que ça va être ça. Ça va rester ciblé. Ouais. Ouais. Donc il euh, y a bien une alliance ici. Et mais il y a aussi un magicien. Donc c'est quoi cette alliance là On va regarder. Ouais. Non mais. Ça, c'est le roi qui écrase la rébellion. Ah, je sais pas qui c'est... J'ai l'impression quand même que c'est Vlad, hein, le roi, le roi. Et là... Bon, écoutez, il ne faut pas trop vous en faire quand même. Il hein. y a un coup de semence, moi, je pense vraiment, oui. Mais d'un autre côté, euh, le roi qui va écraser la rébellion, moi, je pense que c'est Vlad, ici. Voilà. Je pense que c'est lui. Ma malgré l'alliance, ici, alors ça, c'est certainement l'Europe, hein. bon. Et euh, vous voyez, bon, ça reste, euh, comment dirais-je, euh, ça reste quand même assez paisible dans, hein, c'est peut-être pas le bon mot, mais comme s'il y avait quand même un calme qui revenait là. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Donc une escalade, alors en résumé, une escalade avec certainement un coup de semence. Des, éventuellement des choses qui sont détruites ici, on écrase la rébellion et le calme revient. Hein. bon, je pense que ça va être ça. Bon, alors, en, est, en, est, en espérant que je suis pas trop optimiste non plus, parce que je vous ai parlé de la rétrogradation de, de Mars et compagnie. Hein. Mais je vous dis, ça peut être sur plusieurs mois. Ça, c'est pas évident de, de cibler sur octobre. Enfin voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, euh... alors un conseil pour nous. Peut-être hein, pour finir. Bon, octobre va quand même être marqué éventuel, euh, essentiellement pardon, par les histoires de guerre. C'est surtout ça que je ressors. Je vous ferai éventuellement un autre tirage sur la retraite, hein, d'accord Enfin, j'ai l'impression que la retraite, ça va, euh, ça va durer encore un peu. Alors, euh, ouais, un conseil pour nous. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, nous Alors, euh, petit conseil pour nous de vue de là-haut. Bon, s'ancrer, toujours pareil. Hein. Alors, s'ancrer, c'est aussi euh, se concentrer sur les choses du quotidien, avoir suffisamment à manger, trouver le calme. Bon, c'est ça, ça veut dire ça, s'ancrer. Alors, le phénix, il y, y a bien des histoires de feu. Hein. Je sais pas si vous voyez ici, c'est comme des espèces de grenades, vous voyez il y a bien des histoires de feu quand même, donc sans créer, avec une histoire de ouais de, de danger par le feu. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Et le roi qui est assis sur son trône. Mais là, par contre, je pense que c'est le. Je pense que c'est l'Est. Ouais. Le maître du feu, c'est lui. Hein. Voilà, donc il y, a, il y a bien un danger, vous voyez. Mais d'un autre côté, rester ancré, quoi, comme on dit toujours. Ouais, donc c'est un peu ça le conseil. On va, on va voir si j'ai d'autres choses, choses à vous dire. Mais euh, je vous dis, il y, y a un truc. Il hein, y a bien un truc. Hein, ouais. Puis en plus, avec ce qui s'est passé avec Nord Stream, je pense que Vlad, il n'est pas très content non plus. Hein. Donc, il va falloir qu'il fasse quelque chose là. Hein. Ouais. Alors, un conseil pour nous. Les cheminées qui fument, oui. Voilà, donc ça, c'est l'aigle qui est en son aile. Donc ça, c'est, à mon avis, c'est plutôt le, la, la ruru, hein, Vlad qui étend son aile, donc qui, qui assoit son, son l'annexion, là, c'est bien la revendication des, des, des territoires annexés. Hein, là, bon. Il va bien bien euh, asseoir sa position à ce niveau-là. Alors, un conseil pour nous, ben bah, c'est pas un bon conseil, pardon. Par, par contre, pardon. C'est pas un bon conseil parce que il euh, y a quand même des restrictions ici. Ouais, hein. Alors, ici, en fait, ce que ça me dit tout de suite, c'est les restrictions énergétiques. Hein. Tout de suite, tout de suite, ouais. Ça, ça va ensemble, là. Donc, euh, je vous avais sorti, moi, les coupures d'électricité et d'énergie. Je sais pas si vous vous souvenez. Hein. J'ai fait une vidéo à ce sujet. J'avais dit que vraiment, ils allaient le faire. Hein. Et je suis sûre qu'ils vont le faire. Ouais, je suis sûre qu'ils vont le faire. Donc, c'est plutôt ça que je vois, moi. C'est-à-dire, en fait, sanctions énergétiques, contrôle énergétique, coupure. Voilà. C'est ça que je vois. Alors, c'est pas vraiment un conseil pour nous, hein, mais c'est ce, ce que je me dis. Mais bon, euh, comme je vous avais dit, de toute façon, euh, prévoir en conséquence, je pense que vous avez écouté euh, ce que je vous ai dit, et puis c'est aussi faire preuve de bon sens, et que vous avez prévu tout ce qu'il faut pour passer l'hiver tranquillement, voilà. Ils veulent nous emmener dans le tunnel, hein, ici, c'est clair. Le... En plus, le tunnel, c'est noir, hein, donc euh... il fait froid, il fait nuit, vous voyez, c'est diabolique. Donc ils veulent vraiment nous emmener vers ce tunnel-là. Mais vous voyez, ici, la petite fée, c'est une fée, elle se met à l'abri, elle court, elle est sur le pont, donc elle pourra pas être rattrapée par les espèces de monstres. là. On voit bien, elle se met à l'abri. Donc ça, ça veut dire que nous, on se mettra aussi à l'abri. Et là, bon ben voilà, donc c'est bien l'oligarchie avec le masque, les méchants. Hein. C'est bien eux. Hein. Oui. C'est aussi eux qui veulent nous faire peur. Mais c'est marrant parce qu'en même temps, ça veut me dire que eux mêmes sont pas tranquilles. Hein, on voit bien, ici la femme, elle se cache. Ils, ne, ils veulent nous faire peur, mais eux-mêmes ne sont pas tranquilles. Ça va leur retomber dessus, de toute façon. Vous savez, à force de jouer avec le feu, on finit par se brûler. Hein. Ah, tu on va continuer un peu le tirage si vous, si vous voulez bien. Si vous avez encore un peu de patience. Alors, on va regarder un peu. Donc, coupure énergétique. Ah, il y a marrant, il y a toujours Donald qui regarde. Il faut déjà qu'il se sorte de ses ennuis, lui. Enfin, il regarde de loin. Il regarde de loin, d'accord On ne peut pas faire autre chose, hein pour l'instant, il n'est il est pas vraiment dans la bataille. Là, on a bien les questions de, de maison. Alors, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai beaucoup, beaucoup de coupures Internet. Ça me fait penser à ça, moi. Au niveau des foyers, parce que je vois, vous voyez, les antennes. Euh, attention au niveau Internet aussi. Il peut y avoir des coupures. Eh ben oui, je vous dis, hein, il va y avoir destruction là. Ouais. Ceci étant peut-être en relation avec cela, d'ailleurs. Ouais, donc là, il y a des choses qui vont bien être euh, qui vont bien arriver. Donc j'ai pas vraiment le, le conseil pour nous, c'est plutôt en fait euh, ce qui va arriver, ce que le je jeu me redit. Coupure énergétique, euh, voilà. Se mettre à l'abri et faire attention à internet. Alors, un conseil pour nous, je ne vais peut-être pas l'avoir. Ah, si, ici, si, éventuellement. Alors ça c'est marrant parce que c'est l'hiver et là on glisse sur de la glace mais les personnes sont chaudement habillées aussi. Alors oui attendez, j'avais pas vu, il y a une espèce de serpent derrière. Ouais, c'est marrant ça. Il y a une espèce de serpent qui se cache. Ouais. Alors ça se sont attendez, ce sont des personnes qui ont un masque de renard qui surfe sur la glace, qui surfe, qui glisse sur de la glace, la glace elle est solide mais il y a un serpent derrière. Moi pour moi c'est une carte de prudence. Prudence, prudence en ce qui nous concerne. Faire attention parce que on est observé. Ouais, on est observé. Donc bien prendre conscience que euh, voilà, qu'il ceci, vous voyez, ça sort hein, que euh, il risque vraiment d'y avoir un truc qui tombe sur nos têtes. Ouais, ouais, ouais. C'est tout à fait ça. Mais bon, là, là c'est marrant, hein, c'est encore la carte, la même carte qui est sortie que tout à l'heure. C'est, euh, remettez vous au calme, rapprochez-vous de vos animaux, de la nature. Et voyez, ayez votre petit pot de lait ou de miel ou ce que vous voulez juste à côté de vous. Donc ayez suffisamment à manger, quoi. Bon, voilà. Mais euh, restons calmes et restons aussi euh, positifs. Voilà, bon, je vais arrêter cette vidéo, sinon ça va faire encore euh, trop long. <rire> vous, vous, vous, ah, je vous en referai d'autres, pardon, excusez-moi, euh, sans quand mon rhume me laissera euh, un peu plus en paix, mais euh, bon, ça a l'air d'être un peu mieux. Euh, ben, je vous dis à bientôt, sinon. Hein. Donc, on va regarder, mais à mon avis, euh, il va y avoir effectivement un coup de semence, très certainement, mais euh, je vois pas d'attaque nucléaire, euh, de, vous voyez, qui s'amplifie, non. Non, non, je ne pense pas. Mais un coup de semence, ouais, ça, c'est bien possible. Voilà, bah écoutez, passez un bon week-end et puis à bientôt. Au revoir.